Que se passe-t-il lorsqu'un UE, en état RRC inactive change de cellule Ou autrement dit, comment est gérée la mobilité en état RRC inactive C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous retrouvons pour la gestion de la mobilité un concept très utilisé dans les réseaux mobiles, qui est celui de zone de localisation. Dans ce cas particulier, on parle de RNA pour RAN-Based Notification Area. RAN voulant dire Radio Access Network. Un RNA est un groupe de cellules. Lorsque l'UE change de RNA, il va faire une procédure de reprise temporaire de connexion et une mise à jour. Lorsque l'UE reste dans le même RNA, même s'il change de cellule, il n'y a pas de mise à jour. Notons qu'il y a la possibilité de mise à jour périodique. Lorsqu'un UE est dans l'état RRC inactive et qu'il n'a pas eu d'activité radio, pas d'échange de, de données pendant un certain temps, il est possible qu'il fasse une mise à jour périodique. Considérons premier cas de mobilité où l'UE passe d'une cellule dépendant d'un RNA à une cellule dépendant d'un RNA différent. Le mobile, l'UE, fait un accès aléatoire avec un préambule, reçoit un RNTI et envoie, comme nous l'avons déjà vu, un message de reprise de connexion RRC Resume Request. Dans ce message, il y a un IRNTI pour identifier le mobile et une indication du fait que c'est une mise à jour, que la reprise de connexion est faite suite à un changement de RNA. L'opérateur a alors trois possibilités. La première, garder l'UE en état RRC inactive. La deuxième, mettre l'UE en état RRC idle. Peut-être que le terminal est depuis longtemps en état RRC inactive et que on peut profiter de l'occasion pour le mettre en état RRC idle et libérer les euh, connexions et tunnels. Ou alors, pourquoi pas, mettre l'UE en état RRC connected. Nous supposons ici, que l'opérateur a fait le choix de garder l'UE en état RRC inactif. Il faut tout d'abord récupérer le contexte auprès de l'ancien GnB pour pouvoir, lorsque ce sera nécessaire, établir très rapidement le flux de données entre l'UE et l'ensemble du réseau. Un message est donc envoyé de nouveau B à l'ancien B. Ce message s'appelle Retrieve UE Context Request. Il contient le IRNTI de l'UE. À partir de ce IRNTI, l'ancien GNOTB peut récupérer le contexte, et les caractéristiques radio du terminal, et renvoyer ce contexte vers le nouveau G note B. Il est nécessaire de rétablir les tunnels et connexions vers le nouveau G note B. C'est donc ce qui va être fait une fois qu'on a bien récupéré le contexte. On a un échange de messages. Switch et une procédure qui va impliquer l'AMF, le SMF, l'UPF pour rediriger les tunnels et les connexions. Une fois que c'est fait, il faut libérer le contexte dans l'ancien GNB. Ceci est fait sur l'initiative du nouveau GNB par l'envoi d'un message UE context release. Et la connexion radio peut être libérée. Ceci est fait en envoyant un message RRC Release avec un IRNTI au terminal. Notons que l'IRNTI peut être un nouveau IRNTI ou le même que précédemment. Ça peut dépendre des configurations. L'ensemble de euh, la procédure fait quelques dizaines de millisecondes. Que se passe-t-il lorsqu'un terminal, un UE, change de cellule mais reste dans le même RNA La question est simple, la réponse encore plus, il ne se passe rien par définition même du RNA, puisqu'il n'y a pas d'échange radio quand un terminal change de cellule, mais reste dans le même RNA. Le problème qui va se poser, c'est lorsqu'il y a un paquet qui est envoyé par un serveur à destination de l'UE. Ce paquet est encapsulé, il est envoyé dans un tunnel et il va arriver L'ancien GNB puisque, vu du réseau cœur, la mobilité n'a pas été détectée. Le paquet est stocké par l'ancien GNB dans un buffer et il faut joindre le plus vite possible l'UE. Le réseau ne sait pas dans quelle cellule précisément se trouve l'UE. L'ancien GNB va donc envoyer un message de demande de paging qui s'appelle RAN Paging à tous les B faisant partie du RNA. Les B diffusent le message de paging et le message de paging contient l'identité de l'UE sous forme du IRNTI puisque c'est la seule chose qu'on a pour identifier un UE en état RRC inactive. Là où se trouve l'UE, il reçoit le message de paging et il va faire une demande de reprise de connexion. On retrouve le message RRC Resume Request avec le IRNTI. Ce IRNTI permet au nouveau gNB de récupérer le contexte auprès de l'ancien GnB. Une fois que ce contexte est récupéré, il est possible d'établir la connexion radio avec un flux de données et une connexion radio dont les caractéristiques sont adaptées aux caractéristiques radio de l'UE. N'oublions pas que nous avons nos paquets qui sont en attente dans l'ancien GnB. Il faut rerouter les paquets. Pour ce faire, on va établir un tunnel entre les deux GnB, un petit peu comme ce qu'on fait au cours d'un Handover X2. Ce tunnel va permettre de retransférer tous les paquets en attente dans l'ancien GnB. Il faut également transférer le tunnel de données et la connexion de l'ancien GNB au nouveau GNB Et on a un ensemble de messages échangés entre l'AMF, le SMF et l'UPF pour réaiguiller correctement tous ces tunnels et connexions. Une fois que ces tunnels et connexions sont bien rétablis, on va pouvoir libérer le tunnel entre les G9B et libérer le contexte dans l'UE. L'état final est un état RRC Connected et toutes les connexions et les tunnels sont établis vers, euh, via le nouveau G9B ce qui permet d'avoir un flux de données direct. En conclusion, la gestion de la mobilité d'un UE en état RRC inactive se fait en utilisant le concept de RNA, RAN Notification Area, dont les principes sont similaires à une zone de suivi, une tracking area en 4G. Il n'y a pas de signalisation échangée lorsque un UE Change de cellule mais reste dans le même RNA. Si jamais l'UE a changé de cellule alors qu'un paquet de données est envoyé du réseau externe, il va y avoir reroutage du paquet et ensuite transfert des tunnels et des connexions vers le nouveau GnB. Lorsque c'est un paquet qui est envoyé par l'UE, à ce moment-là, il y a transfert des, des tunnels et des connexions et rétablissement du flux de données. La procédure de reprise RRC Resume est effectuée lorsque le terminal change de cellule et de RNA. La configuration des RNA. Fixer les valeurs de temporisation. Choisir entre les différentes stratégies tout ceci est très important si on veut minimiser la signalisation, réellement échangée, si on veut minimiser la consommation des UE, et si on veut optimiser, donc réduire la latence au minimum. Notons que les stratégies, les valeurs de paramètres, ne sont pas forcément les mêmes pour tous les UE. En effet, on peut avoir des habitudes de mobilité ou des habitudes d'utilisation des services mobiles qui sont très différents suivant les abonnés.